Tu vois, ici, tu as deux ouais. tapots de commande, hein, deux tablettes. Ouais. Hein. Donc, ici, tu as différents modes de conduite ouais. tu as le mode économique, tu ouais. le mode normal, hein. ouais. et puis après, tu as le mode sport. Alors, en général, je suis en mode économique et ça va déjà très très ouais. bien comme ça. Donc, toi, maintenant, tout est électronique il n'y a plus de, de molette, il y a plus de, tout est, tout est, est digitalisé. Hein. Alors, tu ouais. vois, ici par exemple, allez, on va prendre la carte. Tu vois, tu as la, la carte et maintenant, oh. est maintenant euh, en ligne avec euh, le système euh, de Hyundai, Blue Line, ils appellent ça. Et donc, toutes les informations arrivent directement euh, via le réseau propre à, à Hyundai. Tu vois, vous ne dois plus passer par la ouais. 4G. Voilà, tu vois Une fois qu'ici, les routes sont ouvertes, ça veut dire que ben, ici, les, les informations sont en, sont en direct pour, les, pour les, euh, la circulation. Tu vois alors ici, ben tu as toutes les commandes, siège chauffant de ton côté, la ventilation. Hein, tu, vois, tu peux soit te chauffer ton oui. siège, soit te souffler de l'air frais hein, dans le dos. Hein, Ce n'est pas désagréable. <rire> Pareil, tu as les caméras. Tu vois, as la caméra avant, caméra arrière, caméra arrière tu as une vue, hein, tu vois, as une vue euh, à 360 degrés. Oui. Tu as tous les différents angles. Et alors ici, regarde bien. Quand je mets le clignoteur J'ai la caméra, tu vois, ici, tu vois, ici, Martin J'ai euh, la vue, ouais. quand je mets mon clignoteur, j'ai la vue de l'angle mort Dans mon... Euh, ouais. Comment Dans l'écran Dans l'écran de conduite Bon, on prend filmer tantôt aussi, pour le voir mieux Et quand tu mets le clignoteur de l'autre côté, ben pareil Tu vois, je directement les caméras dans le... Dans le, le rétroviseur avec l'angle mort Tu vois Alors ici, ben, on a... Toutes les vitesses, hein, c'est une boîte automatique, euh, 7 ouais. vitesses. Et donc maintenant, il ben, n'y a plus de, de levier, tout électronique. C'est la marche arrière, voilà, avec les, les caméras hein, euh, qui se mettent. La position euh, neutre. C'est très facile. C'est très facile, voilà, ça va tout seul. Et la position parking alors, tu vois Voilà, tu as ouais. le frein à main électrique, tu vois ouais. Qui se met automatiquement encore quand, quand tu arrêtes et qui s'enlève se, qui quand, tu, quand tu démarres. Ouais. Ici, bah, tu as la, la navigation, on vient de voir la carte. Tu as les médias, tu as ici, bah, tu as audio Bluetooth, tu as Apple Car, hein, ou, ou, ou, euh, ouais. ou comment Android. Avec Samsung, Android, voilà. Tu as les radios, bah, hein, tout ce que, tu, tout ce que tu, ouais. tu connais. Voilà, ici, la radio, voilà comment ça fonctionne, hein, maximum, bah, on va mettre Nostalgie, tu vois. Et ici alors, ben, tu as tout ce qui est DAB alors, c'est une radio DAB comme maintenant, tu vois Normalement, on démarre, le frein se relâche, euh, le frein automatique se relâche automatiquement Et nous voilà parti, voilà Martin D c'est pour dérapage, hein, c'est ça Voilà, exactement, dérapage contrôler si possible <rire> Donc toi Martin Je propose que vous alliez rue du Chêne numéro... Servir de guide, à gauche à gauche Gauche Gauche donc toi Martin, on est bien mis, confortablement installé. Ouais, ouais ça va, hein tu vois Donc euh, alors ici, avec celle-ci, tu as aussi euh, une, une suspension électronique adaptative. Voilà. C'est une option avec le taux les deux vont ensemble. Donc ici, là, tout ce qui est suspension est géré de manière électronique aussi. Voilà. C'est nouveau euh, chez, chez Hyundai en tout cas donc tu vois le moteur, ils bah, sont quand même assez silencieux, hein, on n'entend pas, euh, pas... On n'entend pas, très pas très trop, vrai. non, hein, voilà. Donc tu vois, c'est une voiture confortable, c'est ma troisième Tucson, tu vois, donc... Euh, ouais, donc euh, voilà, c'est une valeur sûre. à droite. À droite. Et puis à gauche. Alors tu vois, quand je mets le moteur, j'ai l'angle mort ici, mais ici évidemment ça ne me sert à rien, mais j'ai une vue de l'angle mort mm -hmm. dans, dans, dans, dans la vision sur l'autoroute c'est pas mal c'est pas mal voilà et alors toute façon avec l'angle mort j'ai le volant qui force s'il détecte une voiture avant moi voilà qui m'empêche d'aller euh, voilà. et donc ici ben allez la boîte la boîte 7, 7 rapports c'est ben va c'est la deuxième que j'ai euh, avec la boîte euh, comme ça euh, automatique c'est confortable c'est pratique c'est vraiment, je n'aurais pu avoir autre chose qu'une voiture avec une boîte Un automatique. Donc, si vous avez le frein, mais si vous pouvez mettre de chauffage. Oui, on l'a euh, déjà, euh, déjà fait, mais on a non. coupé parce que. Ici, est, gauche est... Gauche, oui, oui, gauche, oui, oui, gauche, oui, Ça allait sentir le, le brûler. <rire> ah, écoute. <rire> ouais, ouais. Martin, tu chauffes là Non. Non, non, tu... non il n'a pas osé. <rire> bon, a... C'est chaud, hein, les sièges dans le Katara. Hein oui. C'est déjà ch... assez. Oui, euh... si on avait mis le chauffage de, de, de fesses là, mais on a coupé parce que ça chauffait vraiment <rire> ouais. trop tu t'endormais Ben un peu. <rire> enfin toi, elle est, elle est très maniable, elle est confortable, la boîte de vitesse réagit euh, parfaitement à toutes les positions. Aucun retour aucun à-coup. Bon, bon hein, voilà, de, donc... Euh, de la boîte. Ah ben ils ont fait quand même, allez, de, de modèle en modèle, ils font... Quand même pas mal d'efforts hein, quand même de mmh. euh, non voilà le prix va avec ah, oui, ça. <rire> comme toutes les voitures de toute façon hein, oui. comme toutes les voitures hein, mais, mais ça devient voilà pour celle-ci ça devient des prix quand même assez euh, assez, assez cher le prix catalogue de celle-ci c'est 50 000 mmh. euros oui, oui. euh, voilà après il y a la remise la la reprise de l'autre voiture hein, ce qui fait que ça reste un prix raisonnable mais le prix catalogue est quand même oui, oui est quand oh. même assez élevé hein. Est... Droite-gauche ah. Droite-gauche Quand on voit les, les équipements qu'il y a, ben c'est ah. énorme. Voilà, hein. voilà. Ah oui Allez, Par rapport à une, une allemande par exemple, euh, toutes les options, oui. enfin il n'y a pas d'options, oui, oui. elles sont toutes dedans. Mmh. voilà Avec le modèle Shine et Online. Toutes les options euh, oui, oui. possibles sont dedans. Est-ce que tu as euh, les phares Matrix Ah, euh... ah c'est une bonne question. <rire> Alors, ce sont des phares euh, comment des phares LED, full LED. Oui. Hein Alors, Matrix, il faut. Alors là, tu... c'est une bonne question. Est-ce que tu sais les laisser tout le temps en, en gros phares Sans éblouir ceux qui sont en face euh... C'est ça le système Matrix Non, en fait, en fait j'ai un système automatique. Oui. Elle se met en gros phare quand la luminosité baisse euh, ah oui, oui, oui. oui. et elle se coupe oui. automatiquement pour oui, ne pas oui. éblouir euh, oui, oui, oui. les voiture oui, oui. qui arrive en oui, face. Voilà. Mais ici maintenant, euh, tous, les, tous les feux, que ce soit euh, pinotant ou autre, tout est full. Ça va toujours Martin Oui. Tu as bien fait de venir hein, avec ta caméra. Ah oui. Carrefour à gauche Oui. Puis on visite la région comme ça. Hein oui. Je vois déjà la maison d'ici moi. Ici <rire> à gauche, hein Oui. Enfin. Ou tout droit, c'est comme tu veux. Mais... Ou tout droit, ou tout droit. Tous les chemins mènent à Rome. Oui. Attention, une ah, Il y a une petite flash ici. Là. Oui, oui. À nouveau, il y a un ah, an qu'il est là. Ah non, non, là, à un moment donné. Tu lâches la pédale au frein, le moteur se coupe mmh. et la voiture fonctionne avec le moteur ouais, arrêté. Ouais, ouais. Ça économise du, du, du carburant. Alors, ça s'interpelle au début parce qu'il n'en avait pas expliqué au garage, mais c'est très bien fait. Et ça réagit vraiment euh, très vite, quoi, donc c'est pas mal. On n'arrête pas le progrès. Non. Voilà. Les, les testeurs à l'arrière, ça va euh, coup, ouais, On va... vraiment bien, voir ça que. Va. Oui, oui. On s'endort un petit peu. Là. <rire> non non, elle est très très, bien. très spacieuse. Hein. Et sur les ah, sièges, absolument. en fait, on est bien. Ah, on est bien installé. On hein. est bien installé, ouais, en heureuse. fait, on ne glisse pas. Et donc, t'es calé, quoi. L'Alcantara, c'est vrai, ouais. c'est. Ben, hein, alors quoi. moi, je n'aimais pas trop, on mais finalement, va, franchement, c'est ouais. très très confortable. Oui, c'est vrai, oui. Est très confortable. On, décalé, on, ouais. un... on va pouvoir compiler tout ça maintenant. Ah, cool. faire une vidéo, je n'ai pas encore lu le bouquet pour voir en quoi consiste le fonctionnement ouais. de la de cette à, euh... à mon avis, t'es en sport. Si tu passes en écho ou en confort, on va peut-être sentir une différence. De des pavés. Ah, <rire> pas de de loin, pavés hein. Allez loin. Ah, ça va, hein, Mais ça va, oui, oui, on est pas Mais ce sont des pavés, hein. Ah oui, compliqué. oui. <rire> on est pas coulé. Et alors une question, tu consommes combien de carburant Ouais. Alors la moyenne, regarde, elle est ici, 6 litres. Ah, 6 litres. Ah. Jusqu'à présent. Voilà. voilà. Donc en conduisant normalement, hein. Oui, euh, oui, je veux dire. Oui. Mais bah, voilà. là, hier, on a fait l'autoroute. Euh, donc de, de lier jusque jusqu ben, jusqu ben, Maretsu. Hein. Donc on est sorti à vous Du coup, moi, je continue. Hein. Oui, oui. Euh, ben là, on était euh, en arrivant à Maretsu, la moyenne 5,7 litres. Tu vois donc, euh, Avec une boîte automatique, c'est voilà, pas mal. Elle, hein. elle consomme moins que la précédente. La précédente, Parce que la précédente ah, je faisais 6 litres, 6 litres. Mmh. Et ici, euh, voilà, ça fait un mois que je l'ai, la moyenne. On a une moyenne de 6 litres, voilà. Allez. Oui. sur autoroute, c'est la première fois hier que je faisais vraiment un long parcours sur autoroute. Et je suis arrivé à 5.7 en roulant à 120. à droite 20, hein. à mon avis, non euh, Plutôt à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. je crois. Euh, trop tard, madame euh, Oui, je crois. pas. Je ne sais pas où on est, mais moi, je dirais à droite, mais... Je crois que c'est à trop Autrement, même GPS. Oui, Comme en fait, ça, on teste le oui, GPS. Mais... Euh... Hein. Je ne sais pas trop. Alors, regarde. Euh... Moi, je connais ma route. Mais... Navigation. La campagnette. Comme ça, on aura testé en même temps le, le GPS. Oui. Ici, le voilà. guidage routier va commencer. Maintenant, tournez à gauche. Voilà. On va l'écouter. On hein. la chapelle. Ah, bah oui. Oui, que oui. à droite. Voilà. <rire> à droite Dans hein. 200 mètres, tournez Tout à gauche à sur la place de Saint-Martin alors ah ici, oui, Martin, en effet. Avec... Oui, oui, oui. <rire> tu vois, ici on a en roue libre. Ah oui. oui. Le moteur est arrêté. Moteur et maintenant, adhété. si je freine ou que je réaccélère, oui. oui. la, la, la, la boîte de vitesse reprend ah. la main. Quoi, mais... Oui, oui, oui. Oui, si tu freines, euh, voilà. c'est le frein moteur. Et si elle sent un changement de la route, elle reprend la main aussi. Oui. Ils font plusieurs fois les mêmes quartiers avec les mêmes maisons. C'est amusant, hein Ah oui, c'est va, c'est des petits marrons dans hein. <rire> Et alors maintenant, Martin, on a une application. Euh, donc Hyundai Et donc, tu sais, bah, verrouiller ta voiture à contrôler, Martin, la contrôler. Euh, la Comment La géolocaliser. Okay. Je l'aimerais. Oh, oh là Décidément là une Maserati Bora C'est bien beau de rouler en Maserati Pas bon. mal, hein, Saint-Martin Jolie Il aura peu. pas eu un accident Il y avoir lui. un accident avec une Maserati je... je me disais, j'ai cru voir un éléphant rose Non, une Porsche <rire> rose Mais j'avais vu une Porsche rose <rire> Oh, elle sent bon, la Maserati Ah oui, hein mmh. Une odeur qui va devenir de un plus en plus rare Ici hein. euh, ouais. oh, à gauche... Ouais, ouais, ouais. Et alors tu vois, ouais, avec l'application, la, ah oui, tu sais la géolocaliser, ouais. verrouiller ta voiture et avec le GPS maintenant, tu envoies ton adresse de chez toi. Tu, tu, tu encodes l'adresse où tu veux aller et tu l'envoies directement ah à ta voilà. voiture de, de ton application. Ah oui. Comme ça, quand tu arrives dans la voiture, tu peux déjà être le GPS, l'adresse est déjà à envoyée à la voiture. Est-ce que la chauffe le matin quand tu vas aller travailler encore, on a la prochaine. <rire> <rire> Ou alors s'il faut une mise à jour de l'application, ça sera peut-être possible. À gauche, je rends compte. Bon, moi je me garerai là, moi. Bon, oui. Non, ouais. je hum? si. oh, si. pour rire. Ouais, pas moi, on peut non, se garer là. Tu peux. Bon. Non, il y a un peu de passage. Non, mais pour toi ici c'est bien. On va oui décharger Martin Oh non, non, j'ai mon temps. Le mieux c'est d'avoir de l'espace. <rire> oui, quand on est allé trop, là c'est dur. Voilà. Voilà. Super. Tu vois, l'espace est dans le coffre. Hein. Mm -hmm. Et alors, ici, tu vois, tu vois, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Tu la batterie qui est ici. Donc, c'est eh une oui. micro-hybride, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui. Donc quand tu, quand tu, quand tu lâches les, les gaz, on cherche la batterie, mm -hmm. et puis sens vraiment la voiture qui freine. Quoi. Donc tu, tu économises oui, de, oui, oui, oui. cette taquette. Oui. Et alors quand tu démarres, la, la, la, la batterie donne un couple supplémentaire oui. au démarrage, et mm -hmm. ça apporte oui, quand, oui. On, Tu sens quand même la différence. T tu ouais, économises de l'énergie euh, En tout cas... Un peu tu, Oui, parce que le couple... Et, et comment l'argument supérieur quand tu démarres et tu, tu sens bien que oui. En line, oui tu as euh, la différence pas de normale. Tu vois ici l'arrière est un peu différent. Tu vois, mm -hmm. hein, c'est un peu plus sportif. Ici, tu as les ronds ici avec les, les, les petites.. Voilà. Tu as la, les, les contours ici, les débouts qui sont de la couleur de la carrosserie. On a la couleur, de la carrosserie, pas de modèle, mais tu les gens en line. C'est le genre de caractéristiques au modèle en line. Mm -hmm. Et ici devant, là, on a la calombre propre endline. Oui. Un peu plus agressif, spécifique. Ouais, spécifique. Par même des ah entrées d'air ici. Oui. Des entrées d'air hein pour le moteur ici. Est-ce que sur les autres modèles, les phares ne sont pas. À travers la calandre euh, Non, les phares euh... sont là, mais la calandre est différente. Mais les ah, phares oui. sont dans la même euh, disposition. Mm -hmm. Et alors mm -hmm. oh. Ah, ben, ben. Ah, oui, oui, oui, oui. Oui, oui. Je pensais que c'était. Je ne voyais pas que c'était les phares en fait. Ah non, ça ne ah, plus. pas. Bah, ils sont éteints. Ah, il On ne sait plus allumer les phares euh, comme on veut en fait hein, maintenant. Voiture. Moi je vous la très Vite on ma oh. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi.